Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons expliquer dans, cette, dans une présentation qui va durer approximativement 3 minutes ce que l'on entend par matériaux naturels et matériaux synthétiques. Tout d'abord, un matériau est dit naturel s'il est fabriqué dans la nature, ce qui semble évident. Depuis toujours, l'homme exploite des matériaux naturels pour ses activités, nous allons voir quelques exemples. Il prélève ces matériaux, par exemple, sur des, orga des organismes vivants. Essentiellement, d'une part, euh, des animaux, on peut citer le cuir, par exemple, ou d'autre part, sur des végétaux. L'exemple du bois, pris dans les forêts pour la construction ou le papier, est un exemple bien connu. L'homme a aussi, depuis toujours, prélevé des matériaux naturels dans les sols et les sous-sols. On peut citer l'exemple, ici, du diamant naturel, qui est pris dans les carrières. Au XIXe siècle, l'homme ne s'est pas contenté de prendre des matériaux directement dans la nature et il a su maîtriser de plus en plus de techniques pour fabriquer des matériaux nouveaux. Ces matériaux sont dits synthétiques. En premier lieu, les progrès de la chimie ont permis à l'homme d'intervenir sur la structure de la matière à l'échelle moléculaire permettant la production de matériaux par synthèse chimique. Il a pu ainsi fabriquer des matériaux inexistants dans la nature. Ces matériaux sont dits artificiels. On peut citer, par exemple, le kevlar qui rentre dans la composition des gilets par balles. Il n'existe pas de matériaux naturels possédant les mêmes performances. Mais l'homme a également développé des techniques de synthèse pour copier des matières naturelles. On peut, par exemple, fabriquer du diamant de synthèse. Pour finir, et afin de profiter des qualités de tous ces matériaux qu'il avait à sa disposition, l'homme les a parfois associés les uns aux autres pour former une famille qu'on appelle la famille des matériaux composites, dont un des représentants bien connus est le matériau constituant les semelles de ski. Alors, nous avons fait le tour maintenant de ce que l'on entendait par matériaux naturels ou synthétiques. Voilà, vous avez... Compris, j'espère que les matériaux synthétiques apportent des propriétés et des qualités nouvelles par rapport aux matériaux qui sont naturels. Parfois, ils les remplacent également parce que leurs coûts de fabrication sont moindres. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des, des débuts de la chimie de synthèse à peu près du 19e siècle. Évidemment, des matériaux de plus en plus complexes ont pu être fabriqués au cours. Du, du 19e surtout du, du 20e siècle dans euh, différents domaines hein, la médecine euh, le sport etc etc euh, et euh, les les recherches sont encore en cours alors euh, actuellement beaucoup de, de matériaux se développent euh, du côté euh, des nanomatériaux c'est-à-dire euh, des matériaux dont euh, la structure est un tout petit peu plus euh, grande que la taille de la molécule elle-même